Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du Sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'éditrice et l'organisatrice de cet événement. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie Laroche. Robonjour Hello Céline. Alors Julie, on vient de terminer donc euh, ta masterclass euh, qui s'intitule euh, « Surmonter nos difficultés en se connectant à notre sagesse intérieure ». Et dans cette masterclass, tu nous as parlé de euh, c'était quoi pour toi vivre pleinement Qu'est-ce que ça signifie euh, Tu nous as partagé aussi ce qui nous challengeait particulièrement avec cette, euh, notamment à travers le Covid, ce que beaucoup de personnes ont, ont, ce à quoi on a dû faire face avec notamment deux deux deux enjeux qui se sont qui ont bah, qui, qui, qui qui jouent en nous. Euh, tu nous as également parlé de comment gérer, euh, comment toi tu gères et comment tu préconises de gérer euh, et transformer des challenges. Et puis, on a parlé aussi, évidemment, de sagesse intérieure. On a vu plein, plein de choses. Alors, pour les personnes qui te qui ne te connaissent pas, euh, donc Julie, tu es coach et tu accompagnes euh, plus particulièrement donc des femmes et tu les accompagnes à se choisir, à se libérer des règles qui ne leur correspondent pas pour aller vers une pour aller vivre pleinement justement euh, des choses qui leur correspondent vraiment pour le coup. Donc, euh, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de, ben, de ce qu'on a évoqué dans ta masterclass Donc, comme je disais, on a vu plein plein euh, de choses. Euh, C'était très très dense, euh, mais en tout cas, tout ça, ça se voulait aussi… Euh, ton sujet principal, c'était la connexion à la sagesse intérieure oui. et ce, ce à quoi tu fais appel, ce à quoi tu te connectes finalement pour transformer les choses à l'extérieur et aussi à l'intérieur qui, qui, viennent, qui viennent te challenger. Quoi. Oui. Ouais, on a vu grosso modo, je réalise deux choses. La, se connecter à la sagesse intérieure, c'est l'outil que j'utilise pour dépasser mes challenges. Et je me repose aussi pour ça sur euh, des lois universelles et sur la conscience de moi-même et aussi sur l'amour de soi. Euh, parce que comme on l'a vu dans l'interview, quand il y a des facettes de nous qu'on n'aime pas ou qu'on ne veut pas aimer, on ne peut pas en être conscient. Et du coup, tout ça, ça mmh. va nous bloquer, ça va nous créer de la résistance. Dans notre vie, on va, va s'empêcher de vivre certaines choses. Voilà, je ne sais pas si j'en dis plus. <rire> Oui, c'était tellement vaste que c'est complexe de, de dégager une idée. En tout cas, ce qui était euh, super, euh, super intéressant, et peut-être tu peux en toucher euh, un, un mot, c'était sur euh, justement ce, ce que tu disais, cette résistance qu'on qu a, à euh, que ça soit, soit à, à vouloir rejeter une partie de nous que, que l'on va juger, soit résister euh, à ce qui se passe à l'extérieur et ces deux phénomènes nous empêchant finalement ben, d'aller au niveau suivant et d'aller vers, euh, vers, euh, vers le calme à nouveau euh, intérieur et vers l'apaisement et vers la, la transformation. Est-ce que tu peux juste nous en parler un petit peu pour les personnes qui se demandent, euh, pour donner envie aux personnes qui regardent de de s'intéresser particulièrement à ta masterclass Oui, il y a deux choses qui, qui font qu'on a du mal à dépasser nos challenges. C'est la résistance soit à qui on est, à notre vraie nature, aux différentes facettes qu'on peut avoir, que ce soit des facettes belles qui nous font rayonner, il y a des gens qui résistent à leur capacité à rayonner, et des facettes un peu moins glorieuses, on a, on, dont on se passerait bien, mais qui font quand même partie de nous. Donc cette résistance à, à nous, ça nous bloque dans nos vies et la deuxième, le deuxième type de résistance qui nous bloque, c'est la résistance aux lois universelles, la vie telle qu'elle est. C'est vouloir mmh. une vie qui n'est toujours que confortable, où il n'y a jamais de bas. Une vie qui, où tout se passe toujours bien, où on n'a jamais de difficultés, Une vie où tout reste figé, on a trouvé un, comme si un système de vie qui était parfait, on tient absolument à le garder. Une vie donc qui ne change jamais. Et Ce dont on parle dans l'interview, c'est euh, comment faire en fait, comment faire pour dépasser ces résistances, pour se permettre d'être flexible, parce que la vie c'est un jeu aussi de flexibilité. Euh, on, on a à composer avec les changements extérieurs, mais aussi qui on est à l'intérieur, nos propres jugements sur nous-mêmes, on apprend à les dépasser. Mmh. Donc c'est voilà ce dont, ce dont on parle dans, dans l'interview et, et j'explique comment se connecter à, à notre sagesse intérieure justement pour dépasser nos challenges. Yes. Alors, si vous voulez, enfin, euh, moi, je vous invite évidemment à, à vous inscrire dans, sur le lien qui est autour de cette vidéo bah, pour assister à la masterclass de Julie euh, qui, est, euh, qui va voilà, vraiment parler en spécifique de comment dépasser les choses euh, qui créent du chaos dans notre vie, que ce soit émotionnel, euh, que ce soit euh, bah, au niveau, euh, comment dire, du, du jugement vis-à-vis -vis de nous-mêmes, etc., et euh, vous pourrez accéder gratuitement donc à la masterclass de Julie et vous pourrez accéder également à l'ensemble de toutes les masterclass du sommet de la réussite euh, édition spéciale vivre vraiment vivre pleinement pardon et euh, vivre vraiment et surtout quoi qu'il arrive parce que c'est l'idée justement c'est d'aller retrouver euh, notre pouvoir intérieur euh, pour nous reconnecter à la joie le calme la sérénité l'épanouissement parce que toutes les clés, elles sont en nous et toutes ces possibilités-là, et cette réalité-là de la vie, elle, elle, elle existe au même titre qu'il y a celle avec le chaos. Et ça, on l'a particulièrement bien expliqué dans la masterclass de Julie. Euh, mais nous, ce qui nous intéresse ici, ben, c'est d'aller se reconnecter à ce qui va nous faire du bien et puis éviter de trop s'attacher euh, justement à la réalité ben, qui qui nous provoque euh, du chaos. Voilà. Alors je vous invite à vous inscrire. On vous retrouve, euh, c'est gratuit. Euh, et puis surtout aussi, ben n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager cette invitation, ben, parce qu'il y a plein plein de déclics, plein de pépites, plein de leviers. Il y a plein de choses puissantes à aller euh, trouver euh, au sommet de la réussite. Donc euh, on vous retrouve très vite, de l'autre côté. Merci beaucoup, euh, Julie, encore une fois, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était richissime. J'ai passé un super moment et je pense que quand vous découvrirez la Masterclass, vous allez comprendre plein de choses et vous allez pouvoir changer sur plein, plein de choses dans votre vie. On vous embrasse, on vous dit à très vite de l'autre côté et puis bisous, bye bye. Merci Julie, à bientôt. Mm -hmm. Merci, Céline.